Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau lookbook pour les hijabis, euh, des vêtements très fluides, très amples et euh, qui vont vous laisser fraîche en plein été. Allez, on commence tout de suite avec cette abaya qui vient de chez Jenna Boutique, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations, c'est une abaya, non mais magnifique, c'est la abaya wrap. Euh, vous pouvez euh, la porter avec plusieurs façons, plusieurs manières, c'est-à-dire que euh, le, la ceinture ou les deux pièces devant, vous pouvez les enrouler autour de votre taille, euh, vous pouvez les faire un petit nœud devant ou euh, derrière, c'est comme vous voulez. Elle existe en plusieurs couleurs, le tissu est tellement fluide, ils ont pensé à tout. Regardez-moi ces manches qui ne descendent pas, qui ne tombent pas. Et euh, voilà, on se sent très très à l'aise dedans Un truc à vraiment à avoir dans sa garde-robe pour cet été Deuxième look, c'est cet ensemble qui m'a fait vraiment craquer Il existe en plusieurs couleurs malheureusement euh, Je le voulais en gris mais ça n'existait plus en ma taille Donc j'ai pris ce, cette couleur-là qui est aussi très jolie euh, c'est un ensemble euh, voilà, qui a un petit détail, qui fait tout son charme, c'est cette ceinture euh, devant. J'adore la coupe, mais euh, c'est un ensemble que je porterai plus en printemps et pas euh, en plein été. Troisième look, toujours de chez Jenna Boutique, c'est cet ensemble composé de trois pièces. Alors, pantalon palazzo, il est vraiment sublime euh, le tissu est à tomber, non mais regardez-moi ce tissu, vous pouvez le voir par vous-même, un chemisier sans manches, euh, qui vous apportera fraîcheur, ça c'est vraiment assuré, 1000%, et puis le kimono, qui est très fluide, très joli, euh, regardez-moi ce, ce retombé de tissu, oh mon Dieu, oh my God, et il existe en plusieurs Ce look-là vient de chez Mongo. Peut-être que ça ne conviendrait pas à tout le monde, mais moi personnellement, ça ne me dérange pas de le porter. Donc voilà, chacun est libre de porter ce qu'il veut. Euh, donc j'ai choisi un pantalon un palazzo, un peu jean, mais qui fait trop vintage, euh, en bleu et avec un chemisier. Voilà, tout simplement. J'adore tout ce qui est monochrome. Euh, toutes les sandales que vous allez voir sur ce lookbook viennent de chez Shein. Donc je l'ai mis avec une sans, paire de sandales semelles compensées. J'adore. J'adore ce look. On se sent très bien dedans. Euh, très frais pour l'été et la couleur est à tomber aussi. Voilà. Et puis finalement, dernier look vient de chez Shein. Le pantalon euh, vient avec un crop top que je ne peux pas mettre. Et puis la veste qui est de la même couleur. Le blazer est vraiment de la même couleur. Mais c'est vrai que la couleur ne ressort pas très très bien à la caméra. Elle est légèrement plus foncée. Euh, voilà je les ai mariés ensemble Vie de maman, euh, Cyril qui veut se prendre en photo avec moi <rire> euh, dites moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de lookbook je vous mettrai un deuxième lookbook pour cet été je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt